Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux déclarations de députés. La députée de Chawa, la parole est à vous. Much, Merci, Monsieur le, le Président. Notre communauté a perdu un ami de longue date du Suzy NPD. À 61, ans, Suzy, Suzy est décédée. Le NPD connaît Suzy. Nous allons. Elle va nous manquer. Suzy a, été au, a travaillé au sein du NPD pendant longtemps. Elle a travaillé à plusieurs niveaux du gouvernement. Elle a travaillé sur des problèmes environnementaux et a aidé la communauté de plusieurs manières. Elle a laissé derrière elle sa sœur et son fils. J'ai entendu la voix de Suzy à plusieurs reprises. Elle a demandé au gouvernement de, elle, voulait demander au gouvernement que, elle voulait que le gouvernement plutôt sache ce que c'est que de vivre en situation de handicap. J'ai rencontré Suzy au début de ma carrière politique. À l'époque, j'étais jeune, quand je suis rentrée dans cette arène. J'ai parlé au téléphone avec elle à plusieurs reprises. Suzy était une géante. Elle connaissait tous les députés de leur histoire. Elle a travaillé. Lors de toutes les campagnes, avant même que j'arrive ici, elle était passionnée. Une femme petite, mais fière. Plusieurs de mes collègues se rappellent d'elle. Je sais que Sharon Nestor, Andrew, Julia, Billy, Peggy et toutes ces personnes qui étaient à Oshawa au sein du NPD seront auront la possibilité de témoigner de sa vie. Suzy Boyle était un rayon de soleil. Elle m'a guidée lorsque je suis arrivée ici. C'était une amie loyale. Elle n'a jamais manqué un petit déjeuner de la Journée internationale de la femme. Elle était engagée à, à, mettre, à faire son travail. Elle a impacté notre communauté. Merci. merci Je l'ai connu aussi. Merci pour votre déclaration. Déclaration du député suivante, député de Brentford, Brent. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, j'ai eu la possibilité de me joindre à mon collègue, le député de Mississauga, Erin Mills, ainsi que d'adjoint parlementaire les du ministre des industries et de la culture. Nous avons travaillé sur une initiative qui permettrait d'avoir une portée sur une plus grande population. La mission de cette initiative est de développer les, les bassins versants du, de la Grande Rivière. Nous élevons nos familles dans le comté de Grant. C'est une beauté naturelle. Notre site, notre initiative plutôt bénéficiera à toute la circonscription. C'est un projet dans lequel j'ai été engagé depuis le début, il y a environ huit ans. C'est incroyable de voir que ce projet prendra, prendra naissance. Je vous invite à aller regarder merci. ce projet à www.grandtrails.ca. Je vous remercie. Député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement dit se soucier des personnes âgées, mais les personnes âgées trouvent la situation beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit... Des, de la montée des prix, en plus, il y a la crise du logement, la montée des, des, des prix des personnes jeunes qui doivent abandonner leur rêve de devenir propriétaires un jour. Je demandé au Premier ministre de regarder les prix de, de, de l'essence aujourd'hui. Il n'y a rien à célébrer. La province est en difficulté. Je dis au Premier ministre, le gouvernement doit jouer un rôle pour aider la population. Nous avons proposé des solutions. Nous devons mettre la lumière sur cette industrie. Mais le Premier ministre a refusé notre plan. Je demandé au gouvernement ce qu'était leur plan. Comment pouvez-vous vous asseoir et ne pas agir Il y a une crise et il faut une solution. Les entreprises de, de, de pétrole génèrent des profits, d'énormes profits. À Niagara, beaucoup de personnes ne peuvent pas aller à, au travail ou à l'école en utilisant leur voiture, il y a une flambée de prix qui, euh, qui ont augmenté de 14 centimes en une seule nuit seulement. Le gouvernement dit se soucier de la poche de la population, mais si c'est le cas, pourquoi alors ils ne font pas les mesures législatives nécessaires pour aider la population Nous avons besoin d'un gouvernement qui agit et qui utilise tous les outils nécessaires pour faire diminuer le prix de l'essence. Rassurer la population. Prenez vos responsabilités. Agissez maintenant. Merci. Déclaration des député. Député Storman Dundas. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à un de mes amis, anciens collègues, Marcel Lapierre. Marcel est né dans une ferme. Il est allé au lycée, à Charlotte High School. Marcel, puis s'est rangé du côté du gouvernement municipal, est devenu PDG. Il a également été greffier. Il a œuvré pour Glengarry. Marcel a ensuite pris sa recette, sa, sa retraite en 2006 et, euh, et s'est engagé comme volontaire il y a neuf ans. Il a fait partie de mon bureau où il a continué d'être un excellent élément de notre groupe. Marcel a été un bon élément lorsque je travaillais en tant que maire. Je vais mes à sa famille, sa fille, son fils et sa belle-fille, sa petite-fille, petite ses collègues, Il sera, vous allez nous moquer. Reposez en paix. Merci. Déclaration des députés. Député d'Essex. Député Merci, Monsieur le Président. Mon cœur est brisé. Comme plusieurs Canadiens d'origine ukrainienne, ma famille a immigré au Canada il y a très longtemps. Ma famille, a voyagé plusieurs fois à Moscou. Mon frère, le Canadien d'origine ukrainienne, vivant à Toledo, dans marié à un Américain, adopte un Russe qui sert maintenant dans l'armée américaine stationné à Fort Bragg. Mon cœur est brisé. L'invasion qui se passe en Ukraine est actuellement illégale. Cela a montré que la démocratie est menacée. Ces atrocités représentent des crimes, contre la guerre, des crimes de guerre plutôt. Ces personnes en Ukraine se battent pour elles-mêmes et également pour la paix, pour les droits humains. Le monde a fait preuve de solidarité envers les Ukrainiens. Les Ukrainiens, En tant que Canadiens, nous devons, défendre, nous, devons nous défendre et envoyer des ressources humanitaires afin qu'ils puissent continuer à défendre leur pays. C'est une bataille pour l'autopréservation. Je demande au gouvernement d'augmenter l'aide financière et de développer des mécanismes pour offrir des ressources. C'est une attaque contre les valeurs pour lesquels beaucoup de Canadiens se sont battus. Je suis solidaire avec les Canadiens ukrainiens et je condamne ces actes criminels du régime de Poutine. Slava, Ukraine. à tous, à tous les Ukrainiens. Merci. Déclaration des députés. Député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est un plaisir de parler à propos de la journée des femmes, un jour où moi-même et beaucoup de personnes réfléchissent par rapport aux différences entre les femmes et les hommes. Les femmes sont différentes. Que ce soit une mère au foyer, une femme d'affaires, ou cette femme qui jongle entre deux mondes en travaillant à la maison et à l'extérieur, et ces femmes qui portent des talons, les femmes sont fortes et aussi douces, on devrait célébrer cet équilibre. dans un monde où Margaret Thatcher a dit « si vous voulez quelque chose, demandez à un, à un homme, si vous voulez appliquer des changements, demandez à une femme ». Aujourd'hui, j'aimerais remercier toutes les femmes, toutes ces mamans poules, toutes ces femmes qui se lèvent chaque jour, qui font face à des difficultés, qui essaient de faire avancer les choses, qui ne sont pas timides lorsqu'elles sont confrontées à certains éléments. Aujourd'hui, on vous célèbre, cette journée est pour vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de paris saint Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter Regis Sales pour la récompense qu'ils ont reçue. Cette récompense vise à célébrer les entreprises qui aident les consommateurs à prendre des champs. Le siège Sales and Distribution is headquartered in Huntsville, so, focuses on bring Ontario-made products to Huntsville provinces. This includes products from local businesses like Lake of Bays Brewing in Baysville, Muskoka Brand Gourmet based in Huntsville, and Muskoka Springs Craft Beverages Engraveners. Plusieurs de ces affaires sont locales. Cette entreprise a permis de fournir des produits à travers la province. Nous émergeons de la pandémie qui a créé beaucoup d'épreuves pour les petites entreprises. Nous encourageons tous les Ontariens à faire des efforts en achetant des produits fabriqués en Ontario. Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre province et permettent d'offrir des emplois dans notre province. Alors je félicite cette entreprise d'avoir reçu cette récompense. Déclaration des députés, député de Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. Je vis à Brampton, une des villes qui croit le plus vite en Ontario et au Canada, mais nous faisons face à des difficultés car pendant 15 ans, nous avons été laissés de côté, nous avons été négligés par les libéraux, puis les conservateurs ont été élus, ils ont fait tellement de provinces pour rendre la vie meilleure. Mais est-ce que les choses sont meilleures? Est-ce qu'il y a un nouvel hôpital dans votre vivre? Est-ce que vos enfants peuvent se permettre d'acheter une maison? La réponse est non. Les conservateurs ont eu quatre ans. Ils ont eu un mandat complet pour aider notre ville et ils ont choisi de ne pas le faire car ils ne se soucient pas de Brampton, ils ne se soucient pas de vous. Les personnes de ma circonscription sont fatiguées. Nous savons que nous devons, nous méritons plus. Nous méritons une ville où on peut aller à l'hôpital, où on ne sera pas euh, traité, consulté plutôt dans les couloirs. Ils, ont, ils méritent d'avoir une ville où être propriétaire est un rêve. C'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons pour un Brampton meilleur où nous voulons avoir trois hôpitaux, trois salles d'urgence où des personnes paient des assurances justes et peuvent payer leur hypothèque. Nous ne cesserons pas de nous battre tant que nous ne verrons pas de changement réel. Merci. The de député. Niagara West. La construction de l'hôpital Ouest de Lincoln est une priorité. Je suis née dans l'hôpital et je défends cet hôpital. et Je suis heureux d'annoncer que la construction va débuter très bientôt, dans les semaines à venir. Hier, il y a eu une annonce afin de bâtir l'hôpital et cette équipe a été sélectionnée suite à une à des qualifications spécifiques. C'était une tâche difficile afin de choisir ces trois ces trois applicants mais l'hôpital va leur fournir de des nouveaux lits, de nouveaux espaces, un département d'urgence et des unités hors pair pour fournir des services exceptionnels. Je veux remercier les leaders de la communauté, les travailleurs de première ligne et, et les autres travailleurs. Et je remercie aussi la ministre de la Santé, la vice-première ministre de sa défense pour ce nouveau hôpital. Ensemble, avec le soutien du gouvernement et des différents ministères, nous allons bâtir ce nouveau hôpital à West Lincoln Memorial. Déclaration des députés, députés de Tim Cumming, cochrane Monsieur le Président, aujourd'hui, je veux parler d'une tragédie. Ceci s'est produit le vendredi dernier pendant qu'un autobus scolaire a presque frappé une camionnette, la camionnette qu'on de manière imprudente et a failli frapper l'autobus scolaire. Et il y a eu des, des infractions qui ont été commises. Ce n'est pas la première fois que, ce, que cela se produit. et deux fois cela s'est produit dans cette zone et la majorité des conducteurs de véhicules commerciaux sont professionnels. Mais il y en a d'autres qui sont tellement concentrés à se diriger là où ils vont qu'ils ne respectent pas les règles. Et nous devons nous assurer que les règles sont renforcées, qu'ils sont formés. Parce que les vivants, beaucoup de gens vont mourir si cela n'est pas accompli. Merci beaucoup. C'est la fin de la, des déclarations des députés. Je suis fière d'annoncer à la, euh, la Chambre que la capitaine des pages aujourd'hui est Elia kurev sajid Et nous avons aujourd'hui ses parents, sa mère, Ta. Tammy et sa sœur. Et aussi, nous avons les parents d'une autre page, Léa Elder. Et ses parents sont aussi présents. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Rappel au règlement provenant du leader gouvernement par, leader parlementaire du gouvernement. Nous voulons rendre hommage au député Robert Walter elliot Cinq minutes sera consacrées à chaque parti. Le leader parlementaire du gouvernement a demandé le consentement uniname afin de permettre aux députés de déclarer leur discours concernant... Monsieur Robert Elliott et cinq minutes sera accordé à chaque parti pour leur déclaration. Convenu. Convenu. Merci, Monsieur le Président. Avant de débuter, je veux souhaiter à chaque personne une bonne Journée internationale de la femme. C'est un plaisir de rendre hommage au député Robert Elliott. Précédemment, il a été élu en 1987 et a servi jusqu'en 1990 dans la circonscription Alton-North sous la gouvernance de l'honorable David Peterson. Il est né au comté de Bruce en 1933 dans une, petit, dans une petite communauté. Avant d'être euh, élu, il travaillait dans la communauté. Il a dévoué sa vie dans l'éducation des jeunes. Il a, reçu, il a complété ses études de premier cycle à l'Université McMaster et a complété sa maîtrise à l'Université de Brock University. Il a travaillé pendant 28 ans en tant que professeur, enseignant en mathématiques, en tant que directeur d'école, en tant que chef de département. Il était vénéré et pour son leadership et il était un exemple hors-père pour les étudiants. Il était propriétaire d'une petite entreprise. Il était aussi conseiller financier et en dépit de tout son travail, de tout cela, il a trouvé le temps et l'énergie afin de faire du bénévolat et de dévouer sa service public envers les jeunes. Il travaillait de manière active dans plusieurs organismes, incluant l'Aide, incluant l'United Way, incluant aussi la Société d'aide à l'enfance, le Musée agricole d'Ontario, le Musée régional d'Alton, et la Société historique de Milton. Il donnait de l'importance aux bénévolat et il répondait toujours à l'appel. Il a déclaré que l'esprit les, de plusieurs bénévoles est essentiel afin de, prospérer, de faire prospérer le musée et sa vie. Il, est, il savait que l'esprit de Milton est résilient et robuste. Il a encouragé la participation dans, les jeunes, dans la communauté des jeunes et il faisait aussi des collectes de fonds. Il s'est rendu dans les élections pour la province de l'Ontario en 1977 et a fait face à l'honorable James Snow. Mais c'est juste en 1987 qu'il a été élu en tant que nouveau député pour la circonscription de Norton. Pendant ce temps, Walt a siégé dans plusieurs comités en tant que président en tant, dans le comité permanent des affaires gouvernementales. En 1989, il a été, élu, il a été nommé par le premier ministre de l'Ontario en tant qu'adjoint parlementaire du ministre de, du Logement. Et c'est un rôle que j'accomplis que actuellement. Il était engagé à représenter et à battre ce pour défendre ses communautés et les intérêts de sa circonscription. Dans son discours, dans son premier discours en Chambre, il a parlé des priorités de ses commettants à North Alton. Et en tant que communauté qui continue à grandir, nous devons protéger le, nos efforts, l'environnement et le, la zone de Niagara, ce qui représente 30 de la circonscription. Il a aussi soutenu et appuyé les besoins dans les écoles secondaires, dans les, dans les constructions et l'accessibilité dans les collèges et les universités. Notre communauté continue à grandir et Walt a reçu plusieurs distinctions durant son temps, par exemple, un prix d'excellence pour l'ensemble de ses ré réalisations pour la 125e anniversaire de la Confédération et du Jubilé de diamants de la reine Elizabeth II, provenant du gouverneur général du Canada. Il était marié pendant 60 ans avec sa femme. Il a eu deux, deux enfants et il était un pilier essentiel de notre communauté, un bénévole exceptionnel. Et je le remercie de son temps, de son dévouement dans la communauté de Milton. Merci, Monsieur le Président. Merci. député de London West. Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège de prendre la parole au nom de l'opposition officielle pour rendre hommage à Robert walter Elliott, député de Alton north de 1987 à 1990. Monsieur le Président, je prends la parole non seulement en tant que, dé... que député, mais aussi en tant que membre du caucus de l'éducation, la passion de Walt en tant que chef de département, en tant que directeur d'école, en tant qu'enseignant et en tant que mentor pour des générations d'étudiants. Il a voué sa vie dans le Parti libéral et il s'est présenté aux élections provinciales en 1977, dans la circonscription de Oakville, mais il a perdu cette élection et s'est rendu, il a perdu l'élection face à Jim Snow, mais il n'a jamais cessé de se, de se battre. En 1981, il s'est lancé encore une fois. Finalement, il a été élu en 1987. Il a siégé en tant que député et par, adjoint parlementaire du ministre du Logement. De 1989 à 1990, ces services ont amélioré la vie des jeunes, mais aussi la vie de la collectivité. Il a pris la devance dans plusieurs domaines, incluant le transport public, les arts, la culture et d'autres. Il a déclaré que la règle essentielle dans les entreprises si le produit nuit à l'environnement ne le fabriquez pas. Il avait comme devise d'éliminer les décharges. Son Walter a appris à participer dans la vie communautaire en faisant des collectes de fonds pour plusieurs organismes, United Way, la société d'aide à l'enfance, le, le musée agricole de, de l'Ontario, le musée régional de, de la région d'Alton, la société historique de Milton, la société... D'or, écossaise de Canada, l'Université McMaster et d'autres. Il reste dans les mémoires de tout de la vie, dans, dans les mémoires de ceux qu'il a touché et son énergie, son engagement à United Way et d'autres organismes ont été énormes. « Walt nous a toujours démontré ce qui est important dans la vie et nous a encouragés à faire du mieux que nous pouvons. Il était un homme dévoué et un soutien dans la communauté et le monde a besoin de plus de Walt. » Il était le citoyen le plus honorable de Milton. David Warner a déclaré que Walter était apprécié et respecté dans la, le Parlement de Queen's Park en, servi, en, en desservant la communauté avec honneur et distinction. Il a passé 60 ans de mariage avec sa femme il, il laisse en deuil ses fils Paul et Tina et leurs époux Evelyne et Joe. Il laisse aussi en deuil ses petites filles, Émilie, Violette et Cathy. Merci de l'avoir partagé avec nous, avec les, les, les personnes à Milton, à Alton-North et aussi dans la province de l'Ontario. Député de c'est un honneur de prendre la parole pour rendre un hommage à Robert Walter Elliott, l'ancien député de Halton North, pour son dévouement et son service public. Ses réalisations étaient extraordinaires. Il était propriétaire, leader de communauté, enseignant, directeur d'école de beaucoup d'étudiants et aussi députés dans cette euh, chambre. Il a passé 60 ans de mariage avec sa femme et il était un grand-père et un père fier de ses enfants. Il s'est lancé dans les élections en 1977 et en 1981 et finalement, il a été élu en 1981. 87. Il a passé son temps ici en servant dans, en tant que qu'adjoint parlementaire du ministre des Logements et en recherchant sur sa vie. C'est une histoire fantastique et il a défendu sa communauté de Milton. L'un de ses collègues a décrit Walter. En tant qu'un homme d'affaires ayant un cœur et des intentions positives, il a desservi à la communauté à Queen's Park et a reçu beaucoup de distinctions, par exemple le prix d'excellence pour l'ensemble de sa réalisation. Donc, je dis merci à sa famille de l'avoir partagé avec nous à la communauté, à la province de l'Ontario et nous sommes un meilleur endroit, une meilleure province grâce à son dévouement. Député dottawa Merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous, aujourd nous rendons hommage à Robert Walter Elliott, député provincial représentant la circonscription d'Alton North de 1987 à 1990. Il était adjoint parlementaire du ministre des Logements et Walter était un éducateur passionné. Il était chef du département et directeur d'école, vice-directeur d'école et un, un mentor pour beaucoup d'étudiants. Après avoir reçu, complété ses, ses éducations de premier cycle, il s'est lancé dans une maîtrise en éducation. Il était impliqué activement dans ses collectivités, dans la Société d'aide à l'enfance, dans le Musée agricole de l'Ontario, dans le Musée régional d'Halton, dans l'Université de McMaster, etc. Walter a travaillé de manière assidue afin de représenter la population à Halton North. Cela lui a pris du temps, mais finalement, il a remporté la victoire. Donc, c'est intéressant de voir dans les journaux des débats ce que nous disons et de vraiment comprendre les mots qui ont été attribués à sa vie. Il était passionné pour l'environnement et les soins de santé il se souciait sincèrement à protéger la région de Niagara. Et ses premiers mots dans la Chambre ont démontré sa passion. Je, il a déclaré qu'il voulait invoquer quelque chose qu'il s'était qu promis. La première fois qu'il allait prendre parole en Chambre, il allait féliciter quelqu'un et il a félicité le député de Durham-Ouest pour la durée de ses allocutions. Le député de Scarborough-Sud, je comprends que je suis très animé, mais je ne me suis jamais considéré comme vieux jeu et en il est clair que les infrastructures et l'éducation étaient essentielles dans sa vie. Il se souciait aussi de la collectivité à Alton-North-Hill. Il vivait avec ce slogan et il n'a jamais oublié d'où il venait, qui l'ont envoyé et la mission qu'il qu l'avait donnée. Il a dit :« Je veux indiquer que ma première, mon premier discours, n'était pas une expérience traumatisante. Je l'ai bien apprécié. Il était très respecté parce qu'il a choisi des mots spécifiques et appropriés. » En dépit des mots et du travail qu qui a été accompli, Walter était un, un, un père des vrais, un époux, un grand-père, un frère. Et je veux dire à sa femme et à sa famille, à sa grande-petite-fille Émilie, euh, Violette, Cathy, et à son frère et à, ses, et à sa sœur Brian, et, et, et d'autres. Je vous remercie de l'avoir partagé avec nous. Je veux remercier les députés de leur hommage à Walter.